Salut, c'est Aïti Ross. J'espère que vous avez tous la forme et que vous gardez le moral hein, avec toute cette politique complètement nauséabonde de, de gauchias et autres écolo-bobos quinoa. Là, parce que ça va très très mal en France. Et euh, j'avais déjà fait donc un premier podcast sur le sujet donc, de l'immigration, puis je me suis dit qu'il va falloir quand même que j'en fasse un second. Parce que c'est vraiment à mourir de rire et en même temps extrêmement, extrêmement inquiétant, les conneries que vous entendez à la télévision, dans les médias et, et surtout de la part de ce, de ce gouvernement corrompu. C'est le fait que voilà maintenant, en France, si vous regardez bien, si vous analysez bien les choses, extrêmement, énormément, énormément de, de, de migrants arrivent sur le sol français. C'est devenu « open bar ». Voilà. n'écoutez pas les conneries du gouvernement quand ils disent non, non, une partie va être refoulée, tout ça, c'est pas vrai. Euh, parmi les migrants qu'on a reçus, par exemple, dernièrement, là, sur l'Océan Viking, il y a eu 240, il y a eu je sais pas combien de migrants qui s'en fait la malle. Euh, ils sont repartis euh, dans la nature, on sait pas du tout où ils sont. Euh, certains vont gagner, soi-disant, hein, c'est toujours de soi-disant, certains vont regagner l'Allemagne, donc ils vont grossir eux aussi chez eux euh, l'immigration euh, clandestine. Euh, D'autres vont aller en Belgique, euh, enfin bref, etc. etc. Hein. Donc euh, au final, on accueille des gens qui nous prennent littéralement euh, pour des cons. Il hein. ne faut pas avoir peur de dire les choses enfin. ils nous prennent littéralement pour des cons. Soit ils viennent simplement pour euh, toucher les allocations, et, euh, et se faire soigner à l'œil. Et ensuite, en plus, en prime, nous agresser, violer, voler, euh, etc. Soit euh, c'est, euh, comment dirais-je, c'est des, des gens qui euh, viennent en France simplement voilà, pour pouvoir rebondir et aller dans d'autres pays. Euh, foutre leur merde, il hein. ne faut pas avoir peur de dire les choses en enfin, face, je veux dire, à un moment donné, il faut, il faut être honnête, il faut arrêter de toujours noyer le poisson et, et ménager les, les phrases qu'on dit, il faut dire les choses comme elles sont, ce sont des gens principalement qui viennent avec une idéologie complètement foireuse, une religion complètement archaïque et cinglée, donc c'est des musulmans, hein, euh, qui ne s'adaptent malheureusement pas du tout, du tout, du tout à la... À la ni à la France, ni, à, le, ni au, à, nos, à nos valeurs, ni rien du tout. C'est des gens qui viennent exclusivement et simplement pour, euh, pour détruire, euh, voilà, détruire nos fondements de, de la République, détruire nos, nos, nos fondements religieux, euh, idéologiques et tout. C'est ça, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Déjà, quand regardez déjà toute l'immigration qu'on a en France. Euh, euh, Principalement qui vient du Maghreb, ils foutent une merde énorme dans le pays. C'est des gens qui, euh, qui, qui qui qui détruisent tout. Je veux dire, c'est faut pas avoir peur de dire les choses en face. Hein. C'est vous prenez par exemple la communauté, je sais pas moi, chinoise, juive. Euh, je ne sais pas, j'en sais rien, moi, d'autres pays, allemandes, euh, vous n'entendez rien du tout, vous entendez rien du tout, il faut, faut, faut être honnête, il faut dire les choses comme ça, vous n'entendez strictement rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, je veux dire, il n'y avoir pas un petit peu de délinquance, mais je veux dire, mais voilà, c'est minoritaire, s'il n'y a rien. Vous prenez l'immigration musulmane, c'est viol, agression, maintenant il paraît qu'il y a au moins une centaine de cas par jour de, de, de gens qui se font poignarder à la gorge dans les villes et tout. Et vous allez voir, ça va gagner également les campagnes et tout. Moi, je vous parle de régions Corse. Jusqu'à présent, on était euh, une, on va dire, des seules régions. Pas la seule, mais une des seules régions à être... Euh à l'abri et tranquille vis-à-vis -vis de ça, mais c'est fini. Pourquoi Parce qu'on est, on est gouverné, nous aussi, par des espèces de connards à tendance gauchiste et immigrationniste euh, qui sont à l'Assemblée de Corse et d'autres connards de députés qu'on avait élus qui, au départ, nous faisaient croire qu'ils allaient régler la chose ou calmer la chose ou empêcher la chose et qui, au final, rentraient dedans simplement parce qu'ils touchent des subventions de l'Union européenne de Macron, du gouvernement Macron. Et c'est des gens qu'au final, plongent complètement dedans. Pour, pour, pour, vous faire, pour vous dire, là, fin novembre, ici, à fin novembre, donc je vous parle, on est le 20 novembre, fin novembre, le Porto Vecchio, une de villes de Corse qui est déjà pleine, pleine, pleine de, de gens à de, de tendance musulmane, va être jumelée, jumelée, j'ai bien dit, hein, jumelée, jumelée avec euh, l'Ukraine. Et Bonifacio, qui est la ville qui est à l'extrême sud, euh, mm. qui était une ville qui est extrêmement touristique, hein, va être jumelée avec le Liban. Et 70 familles vont arriver à falloir leur fournir travail, logement, euh, euh, aide sociale, enfin la totale, quoi. je veux dire, alors que la Corse est une des régions de France les plus précaires et touchées par la précarité. Il n'y a pas de travail en Corse, hein, ou très peu. Il hein, faut, faut dire les choses comme elles sont, et, et, et la vie est extrêmement chère. Donc au lieu de régler ces problèmes, qui ça fait bientôt, ça fait 100 ans qu'il y a ces problèmes en Corse, on ne les règle jamais parce qu'on est gouverné par des connards, mais jusqu'à présent c'était soit des connards de gauche, soit des connards de droite. On a, on a voulu faire passer donc les autonomistes, on a, on a cru, on a cru, mais en vérité, c'était des foireux, c'était des gens qui ont fait croire aux gens. Et, et ce n'est pas vrai, même beaucoup de continentaux qui ont acheté en Corse les ont votés, ouais, les, ont votés. les autonomistes, hein, les autonomistes qui, qui prônent l'autonomie, voire l'indépendance. Ils les ont votés parce qu'ils ont cru qu'ils allaient empêcher justement que l'immigration euh, arrive en Corse. Ils ont cru. Mais ils doivent tomber, mais alors, de 4 km de haut. Ils doivent se dire, mais, mais putain, mais c'est pas possible. Ils doivent tomber vraiment de 4 km de haut. Ils doivent être écœurés. Ils doivent se dire, c'est pas possible. Et voilà, donc maintenant, euh, ça va être une généralité assez phénoménale dans toute la France. Hein, alors qu'il y a des solutions euh, très faciles, hein, très faciles. Hein. Le bateau, l'Ocean Viking qui est arrivé, il fallait simplement l'empêcher d'accoster. On a des gardes-côtes, on a la marine nationale. Ils se mettent comme ça autour de, du pays, ils empêchent les bateaux d'arriver, d'accoster. C'est si simple que ça. Ensuite, vous, vous montez sur le bateau avec les, les, comment on dit, les forces spéciales, les, les, trucs, les, les commandos marines, vous reprenez le contrôle du bateau et vous, refoute, et, vous, et, vous reprenez le, et vous les ramenez dans leur pays d'origine. Vous en faites à un ou deux comme ça, le message est donné. Et si les pays en question ne veulent pas les récupérer, vous leur coupez les aides qu'il y a pour l'Afrique et compagnie, vous allez voir si. Ou vous leur faites des blocus comme on a fait pour, le, pour la Russie, vous allez voir s'ils ne vont pas changer de, de politique ou d'opinion dardard, ces connards. Parce qu'on a donné, il y a un certain, le gouvernement Macron a dit, oui, on a donné beaucoup d'argent, on leur a même payé un drone sophistiqué, euh, genre do, drone prédateur, je ne sais pas quoi, pour pouvoir surveiller si à l'immigration, ils n'ont strictement rien foutu, ils nous prennent pour des cons, ils touchent l'argent, ils ne font rien, rien du tout, ils nous prennent pour des gros cons, ils nous prennent ces gens-là, comme toute l'Afrique. L'Afrique, ça a toujours été ça, c'est des gens qui ont toujours viv, viv, euh, vécu au crochet des, des différents pays euh, euh, qui les, qui les ont colonisés. Et une fois que ces, ces, ces, ces pays sont partis, ils sont retombés dans, leur, dans leurs conneries. Ils sont retombés. Ça marchait bien tant qu'on y était, tant qu'on balançait, comme on dit, de la maille, de l'argent. Hein? En vérité, c'est des gens comme ça. Ils s'en foutent pas mal. Il n'y a rien qui se développe. Bientôt, ça fait mille ans que ça pas développé l'Afrique. Alors on est toujours là, vouloir les aider, les aider, les aider. connerie. Ou ils se démerdent eux mêmes ou voilà. À un moment ou à un autre, il faut les dire en face. Il ne faut, faut pas avoir de dire la chose en... Voilà, il faut, faut, faut, faut, faut dire les choses. C'est des gens que moi, moi, j'ai vécu en Afrique. J'ai vécu deux ans. J'étais dans la corne de l'Afrique, j'étais à Djibouti, avec l'armée, C'est des gens qui ne se développent pas du tout. Ils font rien. Ils sont complètement à l'âge de pierre. Et pourtant, il y a une base française là-bas. Ils leur balancent, je ne sais pas combien de millions d'euros. Et c'est leur chef, leur, leur, leur despote là. Euh, il s'appelle Omar Guelleh, qui, qui est président là-bas. Il se fout tout l'argent dans la poche. Ils donnent que dalle à son, à son peuple. Après, ils accusent la France. du ouais c'est la faute des Français ». Je vous rigole, Vous savez, le pognon qu'on balance à ces pays-là, mais le pognon, vous serez écœuré, Des milliards en balance par an. Et, et, et, et ces gens-là, ils, ils, ils en voient même pas la couleur. C'est leur, leur, leur chef à la con. Et après, il, Malin, il fait accuser la France. Il dit que c'est la faute des Français. Mais je veux dire, c'est à mourir de rire. Mourir de rire. Non, c'est pour ça... Euh comme Je dis toujours, il euh, n'y a pas 36 000 moyens pour, pour, pour, pour empêcher ces choses-là. C'est soit on les fait dégager tout de suite, on les empêche littéralement, purement et simplement d'arriver sur le sol français, soit ça va être, ça va être la merde. Ils n'ont pas du tout la météologie, ils n'ont pas les mêmes, les, mêmes, les mêmes pensées que nous, les mêmes façons d'appréhender la vie. Et puis en plus, surtout, surtout, surtout, ce qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Nous, on a toujours peur de la mort, on a toujours peur de perdre des choses. Eux, Ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils n'ont rien du tout. Et c'est des gens qui n'ont pas peur de la mort, parce que ça ne les, ça les dérange pas de mourir. Parce que dans leur, dans leur religion à la con, mourir, c'est un gain pour eux. C'est des religions de taré. Euh, tout ce qui est truc musulman, c'est des trucs de taré. C'est des trucs complètement euh, à, à la masse. Donc voilà, c'est tout. Donc euh, arrêtez d'écouter de, de, de leurs conneries quand ils disent que l'islam est une religion de paix et tout ça. Ce n'est pas vrai, c'est des conneries. C'est marqué textuellement noir sur blanc dans, dans, leur, dans leur Coran, qu'il faut faire la guerre aux, aux, aux mécréants, la guerre aux chrétiens, la guerre aux blancs. C'est marqué dedans, c'est marqué textuellement. Il y a même des gens qui ont quitté l'islam maintenant et qui, qui, et qui font des vidéos comme Magid, je ne sais plus comment il s'appelle Majid, je sais plus, vous regarderez sa chaîne YouTube, qui, qui le dénoncent, qui le marquent, et, qui le dit. Donc c'est des conneries, n'écoutez pas leurs conneries. Et quand vous faites venir tous ces gens-là du, du Maghreb, là, ces gens de, comment s'appellent, euh, je ne sais plus comment ils viennent, de, de, de l'Afghanistan, voilà, de ces Afghans, mais c'est des les futurs talibans en puissance, ils vont vous faire des attentats et tout. Là, ils sont en train de, de rentrer comme ça, tranquillement, dans le pays. Ça va, ça va être des taupes dormantes, comme on dit. Et dès que, dès, dès que les, les, les cellules terroristes vont leur dire de, de se réactiver, ils vont vous faire des, des, des putains d'attentats. Là, là, ce qu'on fait venir en France, en vérité, ça va être des futurs euh, terroristes en puissance. Il va y avoir des futurs attentats en puissance qui vont arriver en France. Mais le pire, c'est qu'on va tous être touchés. Tous. Là, ils ont arrêté un fourgon qui allait euh, du côté de... Euh, L'Occitanie, ils l'ont arrêté, je ne sais plus vers, vers quelle ville en Occitanie, ils ont arrêté un, un bus, c'était un, un Égyptien qui le conduisait, je ne sais pas quoi, ou un Indien, un Indou plutôt, un Indien, il y avait je ne sais pas combien de migrants dans, le, dans la fourgonnette. il disait, il les fait rentrer comme ça illégalement comme ça sur le territoire. Je vous dis, ça, ça va être la folie, ça va être la folie. Là, le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire dégager le plus vite possible ce gouvernement Macron et surtout, surtout, ne plus les re-voter. Il faut voter ni pour Darmanin, parce qu'il prépare sa future réélection, sa future élection plutôt. Ni Darmanin, ni Bruno Le Maire, ni LR, tous les connards de la droite LR, c'est tous des corrompus, sont tous avec Macron, aucun de la droite. Et il ne faut pas voter, euh, même pas pour Edouard Philippe, ce connard qui va faire son futur parti, qui s'appellera Horizon, surtout ne votez pas pour des gens comme ça. Tu vois et surtout, et surtout pas pour la gauche. Tout ce qui est Mélenchon, tout, tout, tout, que ça soit la gauche, comme euh, ça appelle le parti de ce que tu veux, des écolos, c'est tous des trous du cul en puissance, c'est tous des, des pro-immigrationnistes à mort. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça rentre à mort, c'est open bar. Il ne faut pas les voter, ne croyez pas leurs conneries quand ils disent qu'ils vont vous augmenter le SMIC, tout ça, c'est pas vrai, c'est des conneries, il n'y a plus de pognon dans les caisses, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, on n'est même pas à, à quelques années d'être en banqueroute totale, n'écoutez pas leurs conneries. ne vous laissez pas posséder comme ça, c'est des conneries. Donc c'est pas vrai, on ne peut pas augmenter le, le, le SMIC à 1500 et tout ça, c'est des conneries, on peut pas, il n'y a plus de pognon dans les caisses, il hein faut arrêter les conneries. La seule chose qu'on peut faire, c'est vous faire à ce moment-là, comme, comme il disait l'extrême droite, le, le Rassemblement National, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est voilà, défiscaliser les, les entreprises, permettre de faire plusieurs supplémentaires, voilà, essayer de baisser les charges sociales et, et les charges patronales. Comme ça, on peut, de manière indirecte, voilà, faire augmenter le pouvoir d'achat et les salaires des gens. Mais d'augmenter comme ça, <rire> s'amuser à augmenter le SMIG, euh, tout en laissant les charges patronales comme elles sont, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Et en plus, et pour finir, tous ces immigrés que vous faites rentrer comme ça, <coughs> il faut leur fournir logement. Ça, c'est du logement en moins pour vos futurs enfants ou pour vous-même. Il faut leur donner du RSA. Alors, le RSA qui va couper à ce, aux Français ce connard de Macron, il va leur donner à eux. Plus, euh, il faut leur donner travail, tout ça. Ça va être, ça va être des places en moins que vous aurez. Si vous, quand vos enfants vont sortir des études, ils n'auront plus de boulot. Et vous, même pareil, si vous avez besoin de chercher du travail ou autre, on ne sait jamais comment la vie se passe, vous allez être dans la merde. Vous allez être... Parce que les patrons, du coup, ils vont <rire> se dire, j'ai le choix entre un migrant que je paye à peine à 500 euros. Et encore, ce n'est même pas moi qui le paye, c'est l'État qui le paye à coup de RSA. 500 euros, donc ça lui coûte zéro, ça lui coûte. Ou un Français à lui payer à 1300 et eh ben, il ne te prendra pas, le mec. on vous voyez déjà, vous avez du mal à trouver du boulot comme ça. Alors je ne vous dis pas, si en plus, ils ont le choix comme ça maintenant. Ça va être fini. Non, c'est pour ça, c'est extrêmement... Euh... Inquiétant et, et puis je ne vous, vous raconte même pas les, les, les, les, les agressions bagailles qu'il va y avoir dans, dans, dans toute la France. Ça va être la folie. Ça va être la... Et il n'y aura aucune région, Corse comprise, qui va être à l'abri Aucune, aucune, aucune. C'est pour ça que c'est extrêmement préoccupant comme situation. Et puis euh, moi je dis qu'on va droit dans le mur. À moins d'être inconfini et d'avoir de, de, de la merde dans les yeux et dans les oreilles... Et dans la tête, c'est facile à voir. Pas besoin de faire des grosses études pour voir ça. Hein. Vous avez qu'à voir déjà les, les, les agressions en pagaille et les quartiers entiers dans des villes où vous ne pouvez même plus y foutre les pieds. Si vous faites rentrer à mort de l'immigration comme ça, mais ça va être la folie. Déjà, euh, en cinq ans, Macron, il a fait rentrer 100 000. 100 000. Hein. 100 000 personnes, il a fait rentrer en cinq ans. Pour vous faire une idée, 100 000 personnes, c'est pratiquement toute la population de la Corse. C'est Carrément une, une double région comme ça, comme la Corse, parce qu'il y, y a Autocorse et Corse du Sud, l'intégralité carrément de la Corse que tu fais rentrer par an, en cinq ans. Mais tu te rends compte le monde Parce que je crois qu'il y a à peu près 100 000 personnes, je crois, en Corse. Mais, mais tu te rends compte le monde que ça fait Et ça, en cinq ans, et là, c dans cinq ans de plus, il va te faire rentrer 200 000. Non, ça fera 200 000. Non, mais après, c'est voilà, tu les sors plus, hein, c'est pas vrai. N'écoutez pas leurs conneries quand ils disent oui, on va les faire ressortir, machin. Mais tu les sors plus, c'est fini. Après, il y a toutes les associations de gauchistes, de gauchiastes, de merde qui s'en mêlent. Tu les sors plus, c'est fini. Après, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et n'écoutez pas les conneries du gouvernement quand ils disent « Oui, on va sélectionner, ça sera de l'immigration, qui aura des, des diplômes, que qu'est-ce que tu racontes ?» Ils racontent que des conneries, la pauvre les 240 qui sont arrivés. Où est-ce qu'ils sont, leurs diplômes Vous savez ce qu'ils sont, ils sont en train de, de végéter comme ça, on le voit, ils ne foutent rien du tout de la journée. Hein c'est des conneries, n'écoutez pas leurs conneries, ils nous prennent pour des cons, ils nous prennent. Non, c'est pour ça, euh, le gros malheur de la France, ça a été deux choses. Ça a été Mitterrand. Sa politique immigrationniste qui a foutu littéralement la France dans la merde, ça a été le fait d'entrer de de et de rester dans l'Europe, Voilà, d'avoir créé l'Europe et d'y être resté. Ça, ça c'est la pire des choses. C'est plus nous qui, qui, qui, qui euh, commandons, en vérité, c'est Bruxelles directement. C'est fini, en vérité, on croit toujours que c'est le président, que c'est Macron qui, qui commande et tout. Non, non, Macron, il est aux ordres de deux choses, lui, des États-Unis et de Bruxelles. C'est un pantin, il ne fait rien, il ne prend aucune décision de lui-même. Il ne fait qu'obéir à, à ce qu'on lui dit. Regardez pour la vaccination. Moi, je ne me suis pas fait vacciner. Ni moi, ni, ni ma mère, euh, on s'est fait vacciner. Pourquoi Parce que je, je l'ai vu tout de suite que c'était de, de l'arnaque. C'était ce truc qui allait faire tomber des gens malades. Ça a été fait à la va-vite. Ça a été fait comme ça. Et, et qui c'est qui a poussé à faire, à faire vacciner les gens et à obliger les gens à se vacciner comme ça ben, Ça a été l'Europe. Ça a été Bruxelles. Pour vendre des, gros, des, des, des, des vaccins, tout ça, pour des grosses sociétés pharmaceutiques s'en mettent plein les poches. C'est pour ça, écoutez-moi bien, euh, n'écoutez pas, n'écoutez pas ce gouvernement, ce sont des corrompus. La chose qu'il faut faire là, c'est aux futures euh, élections, je ne sais pas, des députés, s'il faut voter ceux du Rassemblement national ou ceux de Zemmour, c'est pareil. Et, et quand ça sera les, les, les élections présidentielles, il faut voter un de ces deux partis, le Rassemblement national ou Zemmour. Il faut vite, vite s'en sortir de cette situation, sinon ça va être une bombe à retardement, ça va nous péter à la gueule et on s'en remettra plus. Vous êtes, je vais vous dire comment ça va se faire votre quotidien. Vous allez être obligé de vous acheter des chiens-loups pour vous faire surveiller vos maisons armés. Vous allez être obligé d'être armés. Plus quand vous sortez dehors, vous allez être obligé de sortir avec un calibre à la ceinture. Voilà. Et vous faire justice vous-même, tout de suite, toujours dans la peur de vous faire agresser. Vous allez devoir vous balader avec des pistolets dans, dans votre veste pour pouvoir vous protéger. Voilà comment ça va passer votre quotidien. Carrément de vous balader avec des calibres. Je sais qu'encore, si j'ai beaucoup d'amis, je ne rentrerai pas dans le détail, ils se baladent en permanence avec des calibres. avec eux. Après, les pistolets, je ne vous dis pas comment ils les ont achetés, peu importe, hein, je ne rentre pas dans ce système-là, parce qu'on est sur YouTube, mais voilà. Ils ont, ils ont des calibres en permanence sur eux. Parce que voilà, même en Corse, c'est devenu comme ça. Dans certains endroits de la Corse, à certains horaires, c'est plein d'immigrés, c'est plein d'arabes, et, et, et c'est plein de, de, de violences et d'agressions. ne croyez pas que c'est le, le bonheur, hein, non plus. Hein. Et on est obligé d'avoir aussi On commence à être obligé de se balader avec des calibres. Donc c'est pour ça. Euh, si vous ne voulez pas que ça se généralise complètement et que quand vous, vous envoyez vos enfants à l'école, ils vont se faire agresser à mort, voire même vous faire agresser vous-même, voler et tout ça et compagnie, eh bien, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment se réveiller. Hein. Parce que moi j'entends certains qui disent oh, non, non, ce n'est pas la faute de Macron, non mais arrêtez vos conneries, ou vous êtes très con, ou alors vous êtes lobotomisé du cerveau à un point que, que je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est pour ça. Euh, moi je vous dis, c'est soit on se réveille maintenant, là, tout de suite, et qu'on on fait marcher en arrière direct, soit on est, on est foutu. Hein. Déjà, on est vraiment dans la merde. Hein. Euh, parce que je vous dis, n'accusez pas les autres, les autres races, les autres, les autres religions. Moi, je suis de religion euh, chrétienne protestante. Je ne suis pas catholique, je suis protestant. Mais vous prenez les protestants, vous prenez les catholiques, mis à part quelques petites agressions, petits problèmes. En règle générale, tout le monde se, le monde se passe bien. Vous prenez même les hindous, même si je ne suis pas du tout en accord avec leur religion et je n'approuve pas, mais on ne les entend pas. Les juifs, pareil. Euh, les chinois, pareil. Bon, bref, etc vous les prenez eux, les autres, on sait très bien de la mère de qui elle vient, hein, pour ne pas avoir peur de dire les choses en face, on sait très bien que ça vient de chez eux. Ça vient. Et donc voilà, à moins d'être malhonnête ou d'être hypocrite, on sait très très bien maintenant, on le sait très bien, on le sait, on le sait, on le sait, que ça vient d'eux. C'est des gens qui ne se font pas l'idéologie euh, euh, chrétienne, hein, parce qu'on est, on est un pays à sur des fondements et des bases chrétiennes, hein, que vous vouliez ou non, que vous croyez en eux ou pas, c'est ça. C'est un fondement soit des fondements chrétiens. Et ça a toujours très bien marché, mais ces gens-là n'arrivent pas à s'y faire parce qu'ils ont une idéologie complètement euh, archaïque et complètement dangereuse et, et assez euh, inadaptable, hein, que je dirais dire, des choses comme elles sont, hein. ils s'adaptent nulle part, hein. c'est des gens que vous pouvez les mettre dans n'importe quel pays ou coin du monde, ils ne s'adaptent nulle part. On les a mis en Suède, ils ont foutu une merde de monstre, les migrants, ça a été de viol, agression, vol, que du coup l'extrême droite est passée chez eux, et euh, ils ont complètement fait marche en arrière. Au Danemark, pareil. En Allemagne, ça commence vraiment, vraiment à gueuler. L'extrême droite commence à passer de plus en plus. Vous voyez, c'est toujours pareil. Dès que eux sont quelque part, dès que vous, peu importe dans quel coin de la France vous prenez ou quel coin du monde, dès qu'ils y sont eux en majorité, c'est la merde. C'est la merde. Ils demandent extrême, énormément de droits et de privilèges et de choses qui sont en accord avec. Parce qu'ils ne s'en foutent de la loi de la République ou même de la... Et eux, ce qu'ils veulent, c'est la charia. C'est ça qu'ils veulent, leur truc, leur loi coranique. Et tous ces migrants qui viennent, tout ça, c'est des gens... Voilà. Oh, Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Donc voilà, c'est des, des gens qui... qui... Qui, qui, qui ne se font nulle part. Hein. Ce n'est pas une question d'être raciste. Ou... Il, il, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de gens de, de, du Maghreb qui, qui se font en Corse. Ou en Corse, euh, oh, Corse excusez-moi, parce si que je parle de ma région, mais dans la France entière, ils s'y font, ils travaillent et tout ça. Mais même ces mêmes personnes, ces mêmes personnes, j'ai bien dit, quand vous, quand vous, quand vous leur demandez, est-ce que vous voulez de l'immigration des gens de leur pays, ils disent non. Pourquoi Parce qu'ils les connaissent. Ils savent, ils le savent que c'est des fouteurs de merde. Même eux, ils ne veulent, veulent pas en entendre parler. Pourtant, c'est des gens de leur pays, hein, de leur culture et tout. Ils n'en veulent pas. Ils les appellent les blédards. Ils n'en veulent pas. Ils disent « non, non, non, surtout ». Ils le disent même d'ailleurs, j'en ai parlé avec un dernièrement, il m'a dit « surtout que vous ne rentrez pas dans ce piège, ne les faites pas venir parce que ce sont des fouteurs de merde ». Tu vois, tous, et tous ces gens-là, même eux-mêmes, eux ils s'en veulent pas, bien sûr. C'est des gens qui ont réussi dans la vie et tout, ils se sont bien intégrés. Donc bien sûr qu'ils sont intelligents, ceux-là. Mais eux-mêmes, ils les connaissent, ils le disent. Surtout, ne rentrez pas dans ce système, ne les écoutez pas. Ce sont des fouteurs de merde. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, soit on fait marcher en arrière, soit ça va être la catastrophe. L'immigration, ça se traite à la racine. Très simplement, tu les interdis de rentrer dans le pays. Point final. Et tous les gens, les immigrés qui sont déjà dans le pays, qui ont commis la moindre infraction, la moindre infraction, ils dégagent de, du pays. Tu ne les laisses pas dans les prisons parce qu'ils corrompent et ils font en sorte que leur idéologie, leur poison va, va dans, chez les autres détenus. Tu les fais dégager dardard dans leur pays, ils se démerderont. Ils se démerderont. Tu regardes qui vont dire « Oui, mais ils ont la nationalité française. » Tu t'en bats les couilles. Tu regardes leur nationalité d'origine du grand-père ou du père De d'où il vient, s'il vient d'Algérie ou de Tunisie ou de je ne sais pas quel coin du monde, tu le fais dégager et puis c'est tout. Tu n'as pas à te garder des violeurs, des voleurs, des agresseurs et compagnie. Et c'est tout, point final, nos prisons doivent être remplies de détenus français, d'origine de, de, française. Dès que tu fous la... et, et, et je dis vraiment de, de souche française. Dès que tu viens d'un autre pays, c'est comme ça, si moi par exemple, je vais aux États-Unis demain et que je fous la merde, ils regardent ma nationalité, je suis française, ils me dégagent chez moi. C'est comme ça que ça devrait marcher dans le monde. On n'a pas à garder les gens dans le pays. Où est-ce que vous avez vu des conneries pareilles C'est tout, point final, ça se règle vite en vérité. Mais bon, visiblement, il euh, est certain qu'ils ont l'air de ne pas comprendre ça. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, moi, je vous ai donné un point de vue. Et je ne suis pas le seul à parler comme ça. Il y a, il y a que soit Jean Messia, Eric Zemmour, euh, tout le Rassemblement national, ou même d'autres écrivains, penseurs et tout, pense, ils disent exactement la même chose que moi. Hein. Ou je dis, ou plutôt, je dis plutôt, pas, il faut pas. Moi. Je dis, ou plutôt, je dis plutôt les mêmes choses qu'eux. Parce que ça ne vient pas de moi, hein, de ça. Mais voilà. Donc c'est très facile à comprendre, c'est pas une question d'être raciste, je suis pas raciste parce que j'ai des amis qui sont d'origine même du Maghreb, c'est pas ça, j'en ai peu, hein mais j'en ai, mais c'est des gens intelligents, c'est des gens qui travaillent, qui payent, le, payent leurs factures. et c'est pas des gens qui foutent la merde, qui se sentent très très bien intégrés, et eux-mêmes m'ont dit non non, tu n'es pas raciste, tu es réaliste, c'est pas être raciste, c'est être réaliste, c'est voilà, c'est tout, point final. Il n'y a, a rien de, de mal à ça. Je ne dis pas qu'il faut les tuer, machin comme ça. Vous m'avez pas entendu une seule fois dire certains des connards comme ça. Je dis simplement qu'ils repartent dans leur pays, tous ceux qui ont foutu la merde. S'ils se comportent bien, qui payent leurs impôts, qui travaillent et qu'ils n'agressent qu personne, attention, j'ai bien dit, hein. à ce moment-là, à la limite. Mais les, les, les gens qui foutent la merde comme ça, ou qui la moindre petite infraction, ou le moindre truc qui joue au malin comme ça, a commencé à, à répondre à leur venin ou leur poison, ils dégagent d'ardeur. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis, en plus, surtout, ça sert énormément à faire connaître la chaîne, à augmenter sa visibilité sur Internet et à, voilà, à permettre à YouTube de, de mettre plus en avant ses vidéos et à continuer le combat et à montrer que on est de plus en plus à être d'accord avec ça et à, et à ne plus vouloir cette immigration. Voilà. Allez, ciao, ciao, à plus.